Personnellement, moi, ça ne me dérange pas que vous retiriez votre masque, mais du coup, je vais garder le mien. Donc voilà. Non, mais ça, c'est comme vous voulez. J'ai une voix qui, avec le micro... Comment Non, mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien, parce qu'en plus... Non, mais c'est un problème collectif. Donc, donc euh, chacun prend ses responsabilités. Mais en tout cas, tant que je vois des, des gens sans masque, moi, je garde le mien. Euh, en plus, parce que c'est une, une pièce euh, qu'on ne peut pas aérer. Donc, euh, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je comprends. Je souscris totalement à votre euh, préoccupation Bien. qui est de ne pas faire fermer ce lieu. On en a besoin et on en a de moins en moins. Bien. Bien. Euh je m'appelle Francis, je suis de la Carmagnole, je voulais vous faire un point quand même, puisque je vois dans la salle, tout un certain nombre d'entre vous étaient là hier soir, donc le contre-sommet a démarré hier soir, euh, c'est très bien passé, nous étions nombreux dans la salle, le débat était intéressant, mais je dirais que dans la journée d'aujourd'hui, il euh, y a un élément nouveau politique qui change un petit peu la compréhension qu'on peut avoir de ce sommet. Puisque, comme vous le savez, on l'avait indiqué à un certain nombre de personnes, euh, aujourd'hui arrivait euh, une délégation du collectif des sans-papiers parisiens, la Marche des Solidarités, qui arrivait en train. Donc, comme vous le savez, il y en a qui arrivent demain et il y en a qui arriveront samedi pour la manifestation. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'ils sont arrivés à la gare Saint-Roch, euh, la police était là et a arrêté huit camarades. Donc, il y aura un point qui sera fait à un moment dans la soirée par Sissoko, là, ils sont en train de manger, mais il y a huit camarades qui ont été arrêtés, sans papier. Donc, six d'entre eux, pour le moment, ont été libérés, mais avec une obligation de quitter le territoire. Et deux ont été, euh, on va dire, arrêtés et doivent être envoyés dans un centre de rétention à ce que l'on sait, l'un à Nîmes et l'autre à Marseille. Donc, c'est donc, pour, pour ça que j'indique que, par rapport au sommet, il y a deux façons. Nous avions, pour ceux qui se promènent dans Montpellier, vous avez les affiches Africa Fête, c'est cool, voilà, euh, c'est cool, et la réalité, pour nous, elle est celle que nous avons vécue aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, il va y avoir des questions de solidarité immédiate, mais... C'est un enjeu important, puisque pour nous, quand on veut faire un contre-sommet, ce n'est pas simplement pour le fun, pour s'occuper, parce qu'on ne sait pas quoi faire le soir. C'est parce qu'on considérait qu'il y a des questions essentielles qui n'étaient pas abordées et que, surtout, ils ne veulent pas aborder dans le cadre du sommet officiel. Et la question des migrants est aujourd'hui une question fondamentale. Et ne pas l'aborder, voilà, en tout cas, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ça. Alors comme je ne veux pas être trop long et qu'il y a le débat, parce qu'on souhaite l'avoir quand même, c'est important, mais quand même que vous sachiez qu'il y a, pour celles et ceux qui sont disponibles, et on insiste, demain matin, il y a d'autres camarades qui arrivent à 9h40 à la gare Saint-Roch. Comme on ne veut pas, en tout cas, tout faire pour essayer que ce ne se déroule pas le scénario d'aujourd'hui, nous appelons à nous rassembler et à manifester devant la gare Saint-Roch demain matin à 9h30. Donc, vous pouvez faire circuler. Si euh, vous êtes euh, libre ou pas, c'est très important. Quelle entrée, hein Quelle entrée. Mais on, on, Je pense que ça dépend où le train arrive ou autre. Si c'est à 9h30, enfin, la gare Saint-Roch, pour ceux qui sont à Montpellier, on arrive à se retrouver quand même. Hier. En bas, moi, je pensais en bas devant parce que les trains, les trains de Paris très souvent arrivent sur la voie A qui est en bas. Non, non, non. non mais on, pense, on va faire un débat Bon, enfin, on va... bon, écoutez, moi je vous propose, 9, 9h30 devant la gare en bas, et on verra vite, euh, voilà ce qu'on fait. En plus on verra si on est seul ou euh, si nous avons un comité de réception. Bon, donc, non, non, mais j'insiste, c'est très important, pour nous le contre-sommet, on débat, c'est décisif, on débat de toutes les questions qu eux ne veulent pas aborder mais aussi on agit et donc c'est pour ça que je vous invite demain matin et je termine après je vous invite aussi à la manifestation de samedi à 15h au plan Cabane parce que il est décisif que dans la rue nous soyons présents pour dire quelle conception nous avons des relations entre les peuples, l'égalité, la solidarité la justice sociale, l'arrêt du pillage l'arrêt de l'échange inégal le retrait des troupes, l'arrêt de la dette toutes ces questions là, il faut les réaffirmer donc il y a deux rendez-vous Demain matin, 9h30 et samedi. Et évidemment, les débats continuent. Je vous rappelle que demain dans la journée, euh, il y avait des débats prévus à trois endroits. Vous les retrouvez par les comités de sans-papier. Il y a quand même un petit signe qui a été donné qui est le préfet a interdit euh, toute manifestation sur euh, la comédie et l'esplanade, c'est-à-dire les lieux où se déroule le sommet officiel. Bon, mais, euh, donc on verra. Mais ce qui veut dire qu'il y a d'autres lieux possibles où ça n'empêche pas de faire les choses. Donc, on verra bien comment on organise ça. Et juste pour terminer, on va un peu vous déranger tout à l'heure parce qu'il y a les, les camarades du collectif de sans papier qui vont venir, on doit aller à l'étage, c'est un peu pénible, c'était une salle de danse, là c'est un plancher, on ne va pas faire de bruit, mais on doit régler la question de leur logement ce soir, la répartition entre tous les logements que l'on a, euh, <coughs> les questions de du recours par rapport euh, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, voilà. Merci à vous et bon débat. Alors, cette, cette soirée est organisée par euh, l'UJFP. L'UJFP, c'est l'Union juive française pour la paix. Euh, elle a été créée en fait par des Juifs en 1994 pour, pour porter une autre parole que celle du CRIF, et, et, et, et lutter en fait pour le peuple palestinien et donc on, on dénonce en fait toutes les formes de colonialisme à commencer par le colonialisme israélien qui, qui continue de perdurer mais également toutes les sortes de colonialisme les formes de racisme et de, et de discrimination et donc on a invité Mireille qui est présidente du centre France Fanon et, et fille de Fanon et qui va vous présenter la, la pensée de de France Fanon du de l'anticolonialisme à la à la déconia, décolonialité. Merci beaucoup euh, Valérie. Bonsoir. Alors euh, je suis en fait euh, coprésidente de la Fondation France Fanon et euh, ensuite c'est mieux de ne pas mentionner euh, mes relations familiales. <rire> Elles sont... parce que c'est des privés. Voilà, donc, c'est d'ordre privé. Euh, voilà, donc, je vais rester debout, parce que je me sens plus à l'aise. Et ensuite, je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que c'était assez compliqué euh, de ne pas, justement, redire... Ce que d'autres organisations vont dire sur euh, l'annulation de la dette, euh, le droit à la souveraineté, etc. Euh, donc, j'ai pris un angle d'attaque euh, totalement différent et euh, qui problématise euh, d'ailleurs en partie euh, euh, le travail que Fanon a fait et le travail que fait maintenant euh, la Fondation pour euh, poursuivre ses réflexions décoloniales. Donc, déjà, je remercie l'UJFP de m'avoir euh, invité, d'avoir invité plutôt la Fondation France Fanon à participer à ce contre sommet qui pose plus d'une question. Au-delà des dénonciations qui ont déjà été soulignées lors du colloque de samedi dernier, demandant l'annulation du sommet Afrique-France et qui mettent fort justement en cause les dispositifs coloniaux régissant les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Je retiens le respect de la souveraineté nationale, des droits et des acquis démocratiques et sociaux démantelés par les programmes d'ajustement structurel et les accords de partenariat économique, les suffrages populaires, du droit à la paix auquel est obligatoirement associé le principe de non-ingérence, le droit à la terre, à l'annulation de la dette, tout cela serait de toute façon incomplet aussi si l'on ne dénonçait pas le rôle délétère joué par les institutions financières internationales et particulièrement par celui de la Banque mondiale, qui fait face en ce moment même à un scandale qui l'oblige à mettre fin à une de ses publications, qui s'appelle « Doing Business euh, », véritable escroquerie intellectuelle, ainsi que le souligne Dumba Moussadambele, qui est un économiste sénégalais. Euh, la première question concerne la non-présence des chefs d'État et de gouvernements africains à ce sommet ne seront pressants que la diaspora et des membres de la société civile africaine choisis afin de réinventer le lien avec l'Afrique, avec celles et ceux qui l'incarnent, dit Cite Macron. Ce choix participerait-il à la renégociation des relations entre la France et l'Afrique pour lesquelles le président souhaite, je cite, « que la France fasse preuve de virilisme sans qu'à tout bout de champ ne lui soit renvoyé à la figure son passé colonial ». Ce focus sur la diaspora et sur la société civile est curieux. Lorsque l'on sait que le gouvernement français s'est opposé et s'oppose toujours avec virulence à la déclaration et au programme d'activité qui ont clôturé la conférence de Durban en 2001, euh, la France, que la France a quitté, fidèle petit caniche des États-Unis, sous le prétexte de l'antisémitisme de, la de la majorité des membres de la société civile qui demandaient avec insistance, en soutien aux chefs d'État africains, que la conférence statue sur la question des réparations qui doivent être forcément pour nous en tout cas pour la fondation collective et de nature politique dues à la suite des crimes contre l'humanité et de génocides que furent à la fois les découvertes et l'expansion territoriale à partir de 1492 la traite transatlantique négrière la mise en esclavage la colonisation et le colonialisme depuis, nombre de pays occidentaux affirment que le processus de d'Urban est toxique. Ça a encore été répété en septembre dernier. La France, quant à elle, a ignoré avec mépris la décennie internationale pour les afro-descendants, décidée par l'Assemblée générale de l'ONU. Le président et son gouvernement n'ont pas levé le petit doigt, n'ont pas dessillé un sneuil pour regarder en face la situation des personnes d'ascendance africaine, victime du racisme structurel, quelle que soit la forme sous laquelle ce dernier s'exprime. N'y aurait-il donc pas de négrophobie dans ce pays Société civile facilement prête à critiquer le colonialisme, mais qui préfère ne pas trop pointer la colonialité du pouvoir, et qui ne peut s'empêcher assez souvent de lui emboîter le pas dans ses orientations libérales, y compris en matière de droits humains. On se mobilise facilement contre les discriminations raciales, voire le racisme systémique, mais ne parlons surtout pas de racisme structurel et de ses liens mortifères avec le capitalisme. Certes, le président aurait eu du mal à accueillir les chefs d'État après Pau, après les leçons de morale et de gouvernance, adressées aux chefs d'État che récalcitrants. Mais si je mettais mes lunettes, je verrais mieux. En fait... <rire> Tout d'un coup, je réalise. <rire> je me donne du mal. Euh, Auquel on peut ajouter les annonces du désengagement de la force Barkhane, ses déclarations lapidaires à propos de la transition au Mali et surtout celles concernant le colonel Goïta, Auquel il est nécessaire d'ajouter les dernières lois contre le terrorisme et le séparatisme, sans oublier l'annonce d'une réduction drastique du nombre de visas accordés aux pays du nord de l'Afrique. Les critiques d'Achille Bembe concernant l'intervention française en Afrique sont éloquentes, Achille Bembe étant le conseiller de Macron pour ce sommet. Je le cite, avec ses milliers de soldats présents sur divers théâtres africains, l'armée est devenue, avec l'agence française de développement, vous remarquerez, armée, agence de développement, le principal pourvoyeur et consommateur de discours et de récits que des représentations françaises ont du continent africain. Fin de citation. Ce président a réussi à mettre ce, ce continent en ébullition. Dans un tel contexte, on peut penser qu'il a fallu une certaine force de persuasion au philosophe Achille Membe, connu pour être un intellectuel organique, pour convaincre la diaspora et la société civile de le suivre et surtout d'avaler les couleuvres lancées par le président. Mais il est malheureusement fort à parier que ceux qui participeront à cette mascarade, signe du colonialité et du pouvoir qui instrumentalisent les corps noirs, se laisseront bercer d'illusions coloniales et colonialistes. La colonialité du pouvoir reste du côté de ceux qui ont colonisé, mis en esclavage, pillé, torturé et tuent aujourd'hui à coups de drones ou regardent mourir les migrants sur leur parcours. Le destin de l'Afrique et du peuple africain reste entre leurs mains. Ils s'accrochent à cette posture, d'autant plus que la Chine et d'autres acteurs avancent sur leur prébande. Alors, pour contrer cette avancée, le président tire dans tous les sens, il multiplie les visites, les discours, dont celui de Ouagadougou, où il a annoncé, je cite, « les crimes de la colonisation européenne sont incontestables », de celui d'Alger où il affirmait que, je cite, « la colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime, un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes » de Dakar, où il n'a pas hésité, pour assurer la, la sécurité collective, de lier les enjeux d'éducation et de migration. Il ne recule pas devant les interviews proposées par différents médias, dont Jeune Afrique. Il commande des rapports visant à démontrer sa volonté inébranlable de changer les termes de la relation France-Afrique. Rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, <coughs> celui de la restitution des biens culturels, une promesse tenue, euh, une promesse tenue, oui c'est toujours le titre, hein, euh, restitution sur les biens culturels, une promesse tenue pour une nouvelle page des relations entre l'Afrique et la France, aucun objet n'a été restitué pour l'instant, euh, et, et celui de la commission sur le Rwanda. <coughs> Ce type de rapport n'engage pas, il reste des actes vides. Combien d'objets d'art volés aux continents africains ont-ils été rendus ils restent à la surface des relations tentant de transfigurer la violence coloniale. Ils sont mis en avant pour masquer ce que dénonce la jeunesse africaine manifestant dans les rues de nombreux pays. Lors d'un rassemblement mémorial contre la mise en esclavage, ils vantent ce président je cite, le métissage des cultures, la créolisation du monde, c'est tout cela la mémoire de l'esclavage, niant la, persiste, la persistance du racisme structurel et systémique, alors que ce racisme mortifère persiste à ignorer les corps noirs, ceux subissant les violences policières, les délits de faciès, la ségrégation spatiale et les dénus de justice, et on pourrait dire aussi, comme vous avez souligné monsieur, les rafles en descendant du train. Il serait mieux pour le pouvoir colonial, que le noir se métisse en se blanchissant, afin qu'il s'intègre et s'assimile, tout en oubliant l'histoire d'une humanité coupable d'avoir introduit la hiérarchisation raciale. Il n'hésite pas à sortir de la naphtaline de Napoléon, qui a entre autres rétabli la mise en esclavage en 1802, et tant pis si les afro-descendants sont indignés. Je cite, « Napoléon est une part de nous, souligne-t-il. Certes, certes, mais alors Pourquoi l'histoire fondatrice de notre société actuelle celle de la race, pourquoi alors, oui, pardon, mais alors, pourquoi l'histoire fondatrice de notre société actuelle, celle de la race, fondation du système capitaliste, de la traite transatlantique négrière, qui a posé les bases de la mondialisation, celle des propriétaires de mise en esclavage pour lesquels la République a organisé l'impunité, n'est-elle pas prise en charge avec le même engagement politique? Question. Changer sans changer. Jongler avec le paradoxe. Ce président est le bon élève d'une communauté internationale, malade du paradoxe qu'elle manie à l'envie, avec pour conséquence une violation massive des principes fondateurs de la Charte des Nations Unies et une humanité lancée en pâture aux financiers et aux forces impérialistes. Mambe vient à la rescousse de ce président. Il affirme qu'il est, je cite, « pugnace et vif d'esprit ». Dès lors, on peut être sûr qu'il va cadrer les participants pour qu'ils acceptent de modérer leurs critiques, afin que les débats viennent appuyer les orientations du président, qui a comme objectif de réhabiliter l'image de la France en Afrique. Face à ces changements dans l'inertie, à l'instar de l'effet du discours de la Baule, lorsque François Mitterrand affirmait, je cite, « ne pas vouloir intervenir dans les affaires intérieures », pour nous, cette forme subtile de colonialisme qui consisterait à faire la leçon en permanence aux États africains et à ceux qui les dirigent, c'est une forme de colonialisme aussi perverse que tout autre. Le président actuel occupe le terrain, s'autorise à débrider son langage, oubliant qu'il est tenu à la retenue, dans ses échanges avec ses alter-égaux, afin de ne pas plomber les relations diplomatiques. Il ne manipule plus la forme subtile de colonialisme. Il est brutal, arrogant, prétentieux et ne connaît d'autre façon de fonctionner que la condescendance à peine masquée. En un mot, il est le parfait exemple illustrant ce qu'est la colonialité du pouvoir. Revenons à ce sommet Afrique-France et à la participation de la diaspora et de la société civile. L'enjeu du côté du président français ne serait-il pas de prendre de vitesse l'Union africaine qui n'a jamais réussi à donner une existence réelle à la diaspora, devenue sixième région du continent africain, lorsqu'elle a décidé en 2003, je cite, « de reconnaître la diaspora africaine comme une entité effective, contribuant au développement économique et social du continent, et d'inviter ses représentants en qualité d'observateurs aux sessions du sommet de l'Union africaine ?» Selon la banque mondiale l'épargne oui c'était juste je suis dans les temps toujours c'est bon euh, euh, selon la banque mondiale l'épargne de la diaspora qui s'élève à 53 milliards de dollars par an est supérieur aux envois de fonds annuels vers le continent et échappe à tous les gouvernements. Je cite, « Si l'on pouvait convaincre un membre de la diaspora sur dix d'investir 1 dollars dans son pays d'origine, l'Afrique collecte, collecterait ainsi 3 milliards de dollars par an pour financer le développement. » Vous voyez l'anguille sous la roche Ce n'est pas la première fois que le gouvernement français s'inquiète de cet argent qui lui échappe et dont le montant est plus important que celui de l'aide publique au développement. Ainsi, la diaspora devient-elle un sujet d'intérêt pour certaines organisations orientales qui veulent, occidentales pardon, qui veulent mettre à profit la situation unique des membres de cette diaspora pour atteindre leurs objectifs de développement. Au passage, je vous signale que USAID, vous voyez qui c'est USAID vous n'avez pas confiance en USAID Eh bien, vous avez bien raison. Elle travaille, avec, USAID, donc, travaille avec une société de conseil en gestion qui s'appelle Action Tour euh, pour offrir des formations aux organisations à but non lucratif de la diaspora aux États-Unis, qui veulent travailler dans leur pays d'origine. Vous voyez, là, sous la roche, elle est belle, hein c'est ce que font certaines organisations positionnées sur ce segment, ainsi de la très illustre verticale Afrique Méditerranée Europe. Vous avez déjà entendu ça? Non? C'est une organisation soutenue par l'Institut de recherche et de développement, l'IRD, dont l'objectif est je cite, dont l'objectif est d'arrimer l'Europe et l'Afrique par l'économie. Et notamment via la Méditerranée. Je vous donne en mille qui dit ça Madame Elisabeth Guigou. Wow. Tout un programme dont on anticipe le côté vers lequel iront les avantages. Le Président veut envers et contre tous du changement et de préférence incarner ce changement, y compris en guidant les membres de la diaspora désirant investir dans des projets de développement. Une façon de réduire l'aide au développement et de faire porter le, le poids du développement sur les Africains et sur la diaspora, essentiellement. Donc, ne nous y trompons pas, ce sommet n'a rien euh, d'un changement. Je vous rappelle, euh, sous Sarkozy, il y avait eu un projet de loi euh, qui euh, euh, proposait de taxer les sommes envoyées par la diaspora africaine dans les pays différents. Vous vous souvenez de ça ou pas Ça avait été plus ou moins retoqué, mais voilà, c'est le serpent de mer qui revient. Euh, il reprend les vieilles recettes, entre autres l'instrumentalisation de la diaspora, celle qui réussit et voudrait participer au développement de son pays, tout en tirant quelques avantages. Pour ce faire, il s'appuie sur un conseil présidentiel pour l'Afrique, au prétexte, je cite, que c'est en Afrique que se joue l'avion du monde. Les membres de ce Conseil ont été choisis, entre autres, je cite, pour leur volonté d'engagement pour un partenariat d'opportunités partagées entre la France et l'Afrique. Nous demandons à connaître les opportunités partagées. Mais ce n'est pas la première fois que ce président courtise la diaspora. Il l'a déjà fait en 2017, lors de la conférence des ambassadeurs, où il affirmait, je cite, que les stratégies françaises doivent désormais se concevoir avec nos partenaires africains et être portés avec eux et pour eux. Il ajoutait même qu'une relation avec l'Afrique basée sur un sentiment ou parfois des réalités d'asymétrie n'était plus d'actualité. Inutile de souligner qu'une fois encore, il manie à l'envie, le mensonge et l'injonction paradoxale qui vont d'ailleurs de pair. Quelle opportunité, Achille Bembe partage-t-il. Partage-t-il avec ce président Que signifie pour lui de s'inscrire dans ce contexte colonial alors qu'il a dénoncé alors qu'il l'a dénoncé, et le dénonce encore dans certains de ses livres, entre autres dans le brutalisme le dernier, euh, encore en convoquant Franz Fanon, qui reste pour lui une référence épistémologique incontournable Que diable allait-il faire dans cette galère Pour quelque peu paraphraser Molière. D'autant qu'en date du 27 novembre 2020, il taclait assez vertement ce même président à qui il reprochait de ne pas, je le cite, « mesurer la perte d'influence de la France en Afrique ». Il y notait aussi qu'il était temps de prendre, je cite, « acte du fait que constamment, le rapport des chefs d'État de la Ve République avec l'Afrique aura été avant tout motivé par des intérêts militaro-commerciaux ». Quelques mois plus tard, il sert ce président en essayant de faire prendre des merles pour des grives à une société civile invitée alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'accords commerciaux. Qu'est-ce qui a donc amené Achille Bambé à jouer le rôle d'interlocuteur choisi Il est intéressant pour répondre à cette question, surtout dans le contexte français où la pensée anticoloniale et décoloniale sont supposées mettre la nation en danger, d'en référer à Franz Fanon, qui dans le chapitre « Changements affectifs et mentaux et troubles émotionnels après la torture, dans les années de la Terre », explore la question de l'administration de la torture, qu'elle le soit par l'électricité, l'administration du sérum de vérité ou par le lavage de cerveau. À propos des effets du lavage de cerveau, après avoir précisé que la torture n'est pas simplement une situation extrême, mais une activité je cite, inhérente à toute configuration colonialiste, Franz Fanon analyse ses effets à la fois sur les intellectuels et les autres. Cette analyse nous concerne toujours, nous vivons toujours à une époque où la configuration colonialiste n'a pas cessé d'exister. Dans ce contexte, le lavage de cerveau vise souvent à obtenir de certains intellectuels qu'ils condamnent toute pensée dénonçant les perversités du racisme systémique, de la négrophobie et de la colonialité. Cela permet ainsi au pouvoir de sélectionner comme interlocuteurs valables les quelques intellectuels qui sont apparemment critiques et de laisser volontairement dans l'ombre ceux qui argumentent et assument une vision anticoloniale et décoloniale et qui de plus sont liés aux mouvements sociaux anticoloniaux et décoloniaux. Dans le cas des intellectuels élus, ce lavage de cerveau les oblige à justifier leur collaboration. N'est-ce pas ce que fait Achille en écrivant, quelques mois après l'article où il critiquait le président, un autre article dont le titre en lui-même « Pourquoi j'ai accepté de travailler avec Emmanuel Macron ?» est une belle justification de sa collaboration avec la colonialité du pouvoir. Fanon note aussi que les intellectuels soumis à un lavage de cerveau, je cite, reçoivent l'ordre de discuter librement avec leurs adversaires et les récalcitrants afin de les amener sur le terrain des dominants. Pour ce faire, les collaborateurs exercent une pensée critique, apparemment anti- et décoloniale, mais en fait, elle ne touche que les activités traditionnelles de la vie intellectuelle bourgeoise du champ de la pensée réévolutive. Leur objectif est clair. Il faut éliminer de l'espace public la pensée anticoloniale et décoloniale, tout en, tout en glorifiant une forme libérale de la critique à travers laquelle ils cherchent à, ils cherchent à délégitimer les mouvements décoloniaux et bien évidemment dans ce contexte le champ universitaire à prédominance blanche et libérale se targue de n'avoir aucun lien avec ces mouvements. On a bien vu la la les enfin les Non, oui, je pensais à l'islamo-gauchisme dans les universités. Frédéric Vidal, voilà. Mais chercher le mot, les, bon les polémiques, merci Les polémiques. Fanon l'avait souligné à propos de la guerre de libération de l'Algérie. Le rôle de l'intellectuel de l'époque, soumis au lavage de cerveau, était, je cite, « de prendre les arguments en faveur de la révolution algérienne et de les éliminer un à un. » Par exemple, de répéter tel un mantra que « l'Algérie n'est pas une nation, n'a jamais été une nation et ne le sera jamais ». N'est-ce d'ailleurs pas ce que vient de répéter notre colonial président qui affirme que depuis son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur, je cite, « une rente mémorielle, entretenue par, je cite, le système politico-militaire, tout en critiquant, je cite, une histoire officielle, totalement réécrite par Alger, ne s'appuyant pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France ?» C'est ce même président qui a choisi la société civile et la diaspora comme interlocuteurs élus et Achille Bembé comme interlocuteur et collaborateur. Ce même Achille s'est vu confier le rôle de gardien, assurant en même temps la perpétuation vulgaire et violente de la colonialité tout en acceptant de jouer un rôle dans la désactivation de la, dim de la dimension combative de la pensée anticoloniale et décoloniale. Ce qui compte ce qui compte tenu de sa notoriété et de ses écrits n'est pas neutre. La colonialité du pouvoir, quant à elle, perdure et perdure. Si la colonisation a évolué, mais est-ce réellement le cas si l'on considère la Palestine, la Kanakie, Mayotte, les autres colonies françaises que sont entre autres la Martinique, le Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et tous les autres pays, le Sahara occidental et tous les autres que j'oublie les éléments de la colonialité sont toujours présents, aussi bien dans les relations internationales, dans les accords bilatéraux, quelle que soit leur nature, que dans la gestion des corps noirs et arabes et dans ce sommet Afrique-France. Inutile de préciser que la Fondation France Fanon, qui défend une, une pensée combative, anticoloniale, mais surtout décoloniale, un travail de création en action est contre ce sommet de type colonial. Nous pensons que la colonialité continue de structurer le monde moderne et que les penseurs, artistes et militants des coloniaux permettent d'identifier les continuités et les discontinuités avec le passé que refusent de prendre en compte ou parfois acceptent de prendre en compte, mais d'une manière qui renforce la modernité eurocentrée, les acteurs de la domination. Par ailleurs, nous nous opposons aux appropriations du travail de Fanon, visant à délégitimer son énergie combattante et à en faire une marchandise pouvant être utilisée par des entreprises savantes, modernes et coloniales. Ce que d'une certaine fa façon fait Bambé lorsqu'il le convoque dans nombre de ses livres, tout en étant devenu un intellectuel collaborateur d'un État qui ne cesse d'exprimer son pouvoir colonial. Les travaux de Franz Fanon nous enseignent que la recherche de la décolonialité n'a pas pu et n'a pas été épuisée par les luttes pour l'indépendance. C'est un principe majeur de la pensée anticoloniale et décoloniale qui est présent dans le travail d'un grand nombre de penseurs noirs et autochtones partout dans le monde. La décolonialité reste un projet inachevé qui combine la sagesse des ancêtres et des anciens avec une innovation constante menée de manière exemplaire par ceux qui agissent, créent et pensent sur le terrain. L'innovation surgit grâce au mouvement collectif pas de manière isolée. La seule collaboration acceptable est celle qui vient d'en bas et entre ceux qui, ensemble, cherchent à créer un autre monde et non à s'arranger avec l'ancien. Le projet décolonial est un projet de rupture d'où pourra émerger l'homme nouveau. Je vous remercie on peut commencer à prendre des questions C'est qui se lance. Alors moi, je voudrais bien que tu, peut-être pour commencer, de repréciser anticolonialité et décolonialité. Anticolonialisme et décolonialité, s'il te plaît. Pas dans, la, pas dans la liée de, de ce que dit Valérie, mais euh, il me semblait, enfin je ne sais pas que je m'y intéresse beaucoup, mais enfin le, ce genre de, de rencontre dit sommet France-Afrique, je préfère dire France-Afrique d'ailleurs parce qu'il y a un jeu de mots, mais euh, je, il me semblait que c'était euh, voilà, une soirée de gala, enfin, tout, toutes les grosses têtes arrivaient, etc. Et je découvre que donc euh, maintenant c est, c est, c est, on, on parle business et on ne déplace plus euh, les têtes couronnées, c'est ça, juste, juste un détail. Ah, ben bah non. non, non ah, bah non, ça a été annoncé dès le début. Hein. Ouais, c'est hum. nouveau, justement. Enfin, ce, ce sommet euh... est spécifique. Il n'y a pas de chef d'État, c'est que la société civile. Le seul chef d'État, c'est Macron. <rire> Comme ça, au moins, il est tranquille. Euh... Alors, France-Afrique, c'est vraiment un terme spécifique. C'est pour ça qu'ils disent Afrique-France, parce que France-Afrique, c'est vraiment le terme péjoratif pour dire, en fait, le, le néocolonialisme hein, de la France envers ses anciennes colonies. La mainmise et tout le réseau mafieux que qu'entretient, en fait, l'Élysée avec ses anciennes colonies, les euh, présidents mis au pouvoir, euh, pas n'importe lesquels, et qui perdurent, en fait, ce, ce néocolonialisme. C'est le, le, le terme de la France-Afrique, regroupe... Euh, regroupe tout ça avec, au départ, les réseaux Focard de De Gaulle jusqu'à, avec le précaré de l'Elysée, vraiment très, très restreint. Donc, non, c'est pas le premier. Pas le premier. Non, dans la configuration. Non, c'est le 28e. On mais on n'en parle pas. Oui, sous cette configuration, c'est le premier. C'est-à-dire, on n'invite plus les chefs d'État. Mais bon, on, sait, on voit bien pourquoi on n'invite plus les chefs d'État. Mais non, parce qu'on est passé à l'ère du libéralisme total, donc tout s'achète et là, voilà. Pour revenir à la question anticolonialiste, c'est assez simple, hein, l'anticolonialisme c'est l'expansion territoriale, c'est les années 60, c'est les grandes, c'est les découvertes, non pas les grandes, parce que c'est une catastrophe, c'est une catastrophe humaine. À partir de 1492, voilà, c'est la colonisation, c'est donc l'expansion territoriale. On se sert, euh, sur de, on se sert de territoires euh, qui ne nous appartiennent pas et on dit qu'ils sont à nous. Ce qu'on retrouve d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve cette même problématique avec euh, l'État de la Palestine qui est créé, qui prend des terres en disant mais il y avait personne quand on est arrivé, <coughs> en oubliant qu'il y avait, euh, y avait euh, des Palestiniens qui travaillaient, euh, qui, pardon, qui vivaient sur ces terres. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau et ça a été inauguré. Il faut bien le rappeler, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut bien le rappeler que c'est quelque chose qui a été mis en place par la modernité eurocentrée, blanche, euh, avec cette mise en place de la politique de la race comme moyen de hiérarchiser l'humanité. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant à, à, à savoir. Et la décolonialité, c'est en fait tout ce qui fait dans le tout ce qui la décolonialité, on l'identifie. Sur le pouvoir, la façon dont un, un président colonialiste va user de son pouvoir pour décider de telle ou telle chose, donc de la vie des gens. C'est-à-dire, euh, ben là, voilà, il a décidé de licencier les chefs d'État et euh, de n'appeler que la diaspora, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de discuter avec la diaspora et de lui faire avouer, avouer dire à peu près ce qu'on veut qu'avec les chefs d'État, même fût-il les soumis à la France, enfin, la France, euh, à la France coloniale, qui n'est plus réellement une France coloniale, qui essaye encore d'être une France coloniale, entre autres avec ses, ses, entreprises, enfin, ses interventions militaires euh, depuis de nombreuses années euh, sur le continent africain. Mais euh, cette France, euh, la France, la France justement de la colonisation, euh, qui a pu avoir euh, aussi... Euh, ce siège au Conseil de sécurité l'a eu parce que c'était un empire colonial qui comptait, un empire colonial de premier ordre qui comptait. Et à l'heure actuelle, l'empire colonial de la France, il est réduit pratiquement à une peau de chagrin. Il continue à avoir des relations France-Afrique avec les, les présidents de l'ère francophone du continent africain, mais déjà, elles sont plus ou moins distendues, elles sont plus ou moins euh, euh, remises en cause d'une certaine façon, en tout cas, pas forcément par les chefs d'État qui, euh, qui sont toujours les amis de la France, mais par la population euh, du Sénégal, par les jeunes du Sénégal, par euh, de, le Bénin, euh, le, le Cameroun, d'ailleurs, avec euh, une difficulté entre anglophone et francophone, euh, par euh, le Burkina Faso, Enfin, donc Il y a un certain nombre de pays dont les jeunesses sont dans les rues et ne reclament pas seulement la fin de la pauvreté. C'est ça aussi qui est tout à fait, tout à fait nouveau. Ils ne demandent pas le droit à l'accession à l'éducation. La, à la, à enfin Bien sûr, ça fait partie de leurs revendications. Mais ils demandent à ce que les relations euh, indignes euh, que leur pays entretient avec, entre autres, la France, cessent. Ils se mobilisent aussi contre les bases africum qui sont installées dans leur pays. Ils, se, ils refusent, par exemple, au Mali, ils refusent euh, la décision euh, du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que Ibeka s'est retrouvé euh, à la porte parce que la France lui a dit on ne discute pas avec les djihadistes. Mais le peuple malien dit on doit discuter. C'est la seule façon pour nous de sortir de ce conflit, c'est de discuter avec les djihadistes. Et la France a toujours a préféré envoyer l'armée. Euh, la force, la première, c'était comment elle s'appelait avant Barkhane serval voilà, merci. Et ensuite Barkhane, Et, euh, avec les résultats que l'on sait. Donc, voilà. ça, c'est de l'expansion, c'est du, colonial, du colonialisme. La décolonialité, c'est quand, par exemple, euh, euh, ce président dé, euh, parle du... Pré, du, du nou, du, du chef de la transition en Guinée, en termes, euh, avec les termes que vous avez entendus, euh, qu'il est l'enfant de deux coups d'État. Vous avez entendu ça Il est l'enfant de deux coups d'État. Or, euh, euh, il a le même âge que Macron. Déjà, le. Le fait de dire « il est l'enfant », il y a une façon de traiter de condescendant, mais même de mépris. Donc ça, voilà, c'est une manifestation de la colonialité du pouvoir. Et aussi sur la qui exprime la façon dont ce président et dont beaucoup de, de ceux qui pensent pour nous euh, considèrent les corps, les corps noirs ou les corps arabes. C'est-à-dire que les corps noirs, ben, ils ne sont pas capables de penser. Et les corps arabes, ben, ce sont des terroristes. Euh, ce sont forcément des djihadistes. On n'a pas d'autres. Ils, ils ont un discours qui, ins, qui instille la peur et la réaction négative face à l'autre. Et ça, c'est la colonialité de l'être. Comment on l'exprime Et cette colonialité, elle s'exprime aussi au niveau du savoir. Et ça, c'est très important parce que c'est lié avec le pouvoir. Euh, par exemple, la façon dont on raconte l'histoire, notre histoire. Moi, je suis de la Martinique et je peux vous assurer que l'histoire de la Martinique, ben, il y a peu de gens qui la connaissent vraiment bien parce qu'on l'a édulcorée et on l'a réécrite à l'aune de l'histoire française. C'est-à-dire que quand on a, euh, quand on a décidé quand il a été décidé que Napoléon allait être honoré, ce ne sont que les afro-descendants de, des îles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, dont l'histoire est liée à la mise en esclavage, à la traite transatlantique négrière, qui ont protesté. Qui, dans le peuple français, savait exactement qu'en 1802, Napoléon avait, ré, avait réintroduit l'esclavage Qui le savait Tout ça pour, damner, pour aller se battre contre... Euh, euh, les, les haïtiens qui venaient de se déclarer première république euh, noire. Et il était extrêmement en colère et donc il a décidé d'aller punir. Et la punition c'est a, a commencé par réintroduire l'esclavage. Et on nous dit que notre pays est le pays des droits de l'homme. Donc comment est-ce qu'on peut, qu est est qu peut éradiquer une partie de notre histoire alors qu'en 1789, tout le monde était égaux, tous les Français étaient égaux. Donc les gens qui étaient encore en esclavage jusqu'en 94 auraient dû être libérés de l'esclavage en 1789. Or, ils ne l'ont pas été parce qu'il y avait des intérêts financiers pour la France et pour les colons euh, des plantations, pour la structure de la plantation, il y avait des intérêts à ne pas euh, libérer les esclaves. Et pourtant, on nous dit que nous sommes tous égaux. Donc, dès le départ, cette colonialité, elle s'exprime aussi sur la façon dont le déni, le déni de justice a été institutionnalisé par euh, les dominants français et entre autres, avec quelque chose de très intéressant sur le plan du droit et même de notre propre histoire, euh, à savoir qu'en moment de l abolition, des abolitions, dans la plupart des pays, ce ne sont pas les victimes de la mise en esclavage qui ont été euh, entre... indemnisées, euh, ce sont les propriétaires des mises en esclavage. Et tout ça s'est fait de manière totalement légale. À savoir qu'en 1848, au moment de l'abolition, c'est vrai dans plusieurs pays, hein, Brésil, Colombie, etc. Au moment de l'abolition, la, il était précisé dans le, le décret d'abolition de 1848, il était précisé dans l'article 5 que euh, les propriétaires d'esclaves seraient compensés pour la perte de leur outil de travail. Donc on voit bien aussi la façon coloniale dont est appréhendé le corps du mise en esclavage. Il n'existe pas. Voilà une colonialité de l'être. C'est que le corps noir ou le corps arabe n'existe pas. Mais cette compensation. c'était un bien mobilier. C'est un bien meuble, oui. Mais ça, ce n'était pas eux qui le disaient. C'était dans le code noir, là, bien avant. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de. Cette compensation, c'était la décision de, de donner une compensation. Mais la réalisation de cette compensation ne viendra qu'un an plus tard. En 1849, à la même, à peu près la même date, avec un, un, un décret d'application qui précise le montant de chaque compensation devant être reçu par les propriétaires d'esclaves. Pour la petite histoire, il y a une loi, il y a 2-3 ans, qui est passée, qui s'appelait « Citoyenneté et égalité ». Vous vous souvenez de ça elle est un député. Il, était, il avait été ministre de l'Outre-mer et il était, mi, il était député de l'Outre-mer, de la Guadeloupe exactement. Il s'appelle Victorin Lurel, pour ne pas le nommer. Euh, il, a déc, il a demandé, parce que cet, cet article de la. Cette, ce décret, ces deux décrets de 1848 et 1849 font partie de notre corpus juridique sur les droits de l'homme en France. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en France, on met, dans un corpus juridique sur les droits de l'homme, on met une, un article de loi, l'article 5, qui dit qu'on va donner de l'argent à ceux qui ont commis le crime. Oui Vous êtes d'accord Bon, eh bien. C'est une histoire un peu longue, mais je vais essayer de la faire courte. Eh bien, le, ce, ce même Victorin l'Urel, parce que nous, on est, enfin, avec d'autres organisations guadeloupéennes, on, a, on, a voulu, on, a, on, on est en train de travailler sur la restitution de la terre en, en Guadeloupe, et euh, on a voulu demander à la Cour constitutionnelle euh, si euh, ce, cet article 5 était euh, légal puisque nous, avions déjà, nous étions déjà sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qu'avec cet article 5, on réifiait les nouveaux livres dans leur statut de biens meubles. Donc il y a eu une contradiction totale avec cette déclaration des droits de l'homme. Et il nous avait été répondu que de toute façon, notre question, puisque pour aller au Conseil constitutionnel, il faut que ce soit sérieux et raisonnable, que notre question n'était pas sérieuse, Puisqu'il n'y avait plus d'esclavage en France. Donc bon, mais Victorin Lurel, voyant bien les difficultés qui allaient arriver, dans cette fameuse loi égalité-citoyenneté, a fait passer ce qu'on appelle en termes, termes législatifs un cavalier législatif, comme ça par en dessous, où il demande l'abrogation de cet article 5. Donc voilà une très belle illustration d'un acte de colonialité du pouvoir et de la connaissance. Parce qu'en faisant ça, pour nos futurs enfants qui vont arriver, etc., ils ne sauront même pas qu'en 18, en 1848, on avait réifié les nouveaux livres dans leur statut de bien meubles. Voilà. On a remis dans leur statut de biens meubles. On a remis, on a, on a, ils sont, ils sont, libres, libres, pardon, libres. Les nouveaux libres. Non, non, je vous en prie. On a, on a, donc vous avez compris, c'est bon. D'accord, c'est bon. Voilà. Donc la différence entre Anticolonialisme et décolonial. Le, le, on, on, pourrait, on, on pourrait, pour résumer, on pourrait peut-être dire le, le colonialisme, c'est l'accaparement de, des terres, des droits, des, des personnes, et la, la, la colonialité, c'est plus au niveau des esprits. Des ah non, c'est aussi dans les actes. Ah non. Et, et par autres. exemple, si si euh, si le, euh, la France, l'intervention de la France au Mali. Est une intervention euh, coloniale, non pas colonialiste, parce qu'elle ne va pas aller récupérer des terres au Mali, mais c'est une intervention de la colonialité du pouvoir. Il le fait parce qu'il sait qu'il peut le faire et qu'il a, a, a des atouts, il a des, comme on dit, des choses, des cartes dans sa main qu'il peut mettre sur la table et c'est ça ou rien. C'est à coup d'accord. Il y a une, une question là-bas aussi. Non, madame, là-bas, levez-vous, madame, si vous voulez, parce que... venez, Prenez le micro. Vous, avancez, avancez. Non, ben bah, c'est bon, c'est bon. Vous avez cité l'IRD dans, dans votre énoncé de, de la, la mise en cause, pardon. Et j'aimerais que vous développiez ça, parce que l'IRD, bon, on connaît bien Montpellier euh, et dans la région, enfin Marseille et tout ça. Et quel est le rôle dans le processus que vous nous expliquez là en ce moment Écoutez, le... je ne suis pas une spécialiste de l'IRD du tout. Non, petite... <rire> <rire> ça ça n'empêche pas, pas de citer des liens sans être une spécialiste d'une question. Je ne suis pas une. Je... Mais le, le lien, l'IRD, c'est un institut de développement. Ça a remplacé l'Orstom. L'Office de recherche, sociologie, etc., un... outre un... scientifique, et voilà, ça a remplacé l'Orstom. Euh, vous voyez, même l'acronyme et l'Outre-mer, <rire> c'est ça. Un... Et donc. Oui, depuis. <rire> c'est exactement. Pour, pour, si on regarde bien les programmes de l'IRD, c'est un des, un des bras armés de l'aide au développement. C'est-à-dire qu'ils font des propositions, ils font des études, mais ce ne sont pas des études qui sont euh, désintéressées. Merci, ce sont des études. Combien ça peut rapporter Et si vous regardez bien aussi la nature de l'aide au développement, la plupart des aides qui sont fournies au pays, ce ne sont pas seulement des aides financières, c'est aussi des aides techniques de construction, etc. Quelles sont les entreprises à majorité qui interviennent lors de cette aide, de ces programmes d'aide au développement? Devinez! Françaises. Plus, plus de, 4, de plus de 50%, plus de 50% des entreprises sont françaises. Donc, ça n'est pas du tout une aide au développement, euh, pour le continent africain, c'est une aide au développement pour favoriser l'implantation d'entreprises françaises sur le continent africain. C'est tout, c'est pas voilà, c'est du même ordre. C'est du même ordre. Du coup, vous parliez, euh, vous parliez de la Martinique et du coup, je m'intéresse finalement à la pensée décoloniale. Euh, il me semble qu'en 46, quand Césaire est arrivé avec la départementalisation, euh, puis après euh, l'idée de la régionalisation, c'était pour le peuple martiniquais d'arriver au même droit civique finalement, que euh, le peuple métropolitain. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, rester, euh, finalement, avec ses, ce, ce double statut en droit interne, ben, on ne favorise pas, euh, euh, comment dire, on, on reste finalement sous le jourgon de la métropole et avec tout ce que ça implique euh, Là, j'aimerais avoir un petit peu plus de solutions quant à, je ne sais pas, est-ce que l'indépendance, finalement, est-ce que changer de statut euh, bah, serait une solution de rupture Est-ce que du coup euh, en termes d'importation euh, on, on pourrait euh, pas, négocier nos contrats enfin, voilà. enfin, Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu ma question, si euh, je cherche un petit peu des solutions euh, à tout ça. Alors, je ne vais pas vous répondre sur l'histoire de l'indépendance parce que je pense que c'est euh, une décision que le peuple, euh, le peuple prend donc on ne peut pas dire ce sera mieux que... Non. En revanche euh, je vais vous poser quelques questions. Qui euh, occupe les postes à responsabilité en Martinique Ne prenons que la Martinique. Qui, mais qui Répondez. Mais répondez. Bah, ce sont les métropolitains. Oui. Voilà, les blancs. Les métropolitains, non, on ne va pas utiliser ce oui, langage, mais les blancs. Les, les colons D'accord. Ouais. Qui, euh, lorsque vous regardez, il y a une, au mois de janvier, il y a la rentrée de la magistrature de la Réunion, de la Guadeloupe, euh, de la Martinique, ouais. de la Guyane. Quelle est la couleur des magistrats oui, c est, c est encore eux. Blanche. Voilà. Non, mais ben voilà. C'est ça. Bon. À quoi sont confrontés les gens qui, les Martiniquais ou les Guadeloupéens, à diplôme égal, face aux, França aux Français de souche, Français blancs ouais. À quoi sont-ils confrontés Enfin, nous, on n'a pas les postes, très clairement. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Ouais. D'accord Donc, il n'y a pas le même traitement entre des citoyens français blancs et des citoyens français afro-descendants. Il n'y a pas du tout le même traitement sur le plan du travail, sur le plan du logement, de l'éducation. La, le taux de chômage des jeunes de 18 à 25 ans en France est de 11%. Il est de combien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion Une quarantaine, oui. 66. Bah, voilà. Bah, voilà. D'accord Bon, donc, c'est tout. Oh. Non, mais du coup, là, je comprends bien qu'on est dans un système, finalement. Ah oui, enfin, on finalement, est dans... euh, aux Antilles, ce qui se passe, c'est que c'est le système métropolitain qui a été apporté aux Antilles. Bah, ouais. enfin, les gens qui l'installent euh, n'ont pas pris en compte les. Euh les besoins des populations locales. parce que, locales. que les corps noirs ne comptent pas. Exactement. Mais du coup, finalement... Quand on vous dit « Black Lives Matter », c'est ça aussi. Ce n'est pas seulement pour les États-Unis. Ça s'exprime d'une certaine façon aux États-Unis. Mais dans nos pays, ça s'exprime aussi d'une façon tout aussi violente pour les gens qui le, qui le subissent. Parce que du coup, finalement, je parlais d'indépendance. Je pense à Haïti. Mais finalement, on a bien vu euh, ce que c'était que de prendre l'indépendance. Euh, tous les boycotts qu'il y a eu, enfin, qui ont eu après. Donc, euh, d'un côté... Euh, Enfin, je trouve ça super positif en termes de, de, de, de possibilités euh, de contrats en droit international, bien qu'ils soient, qu soient très très limités. Mais en, en termes civiques, je vois aussi euh, toute la difficulté euh, fin, fin, du, du peuple, l'analphabétisation et tous les problèmes euh, impliqués. Enfin, moi j'estime que… Oui, je... enfin, la, la situation d'Haïti, ce n'est pas… Les logement pour eux, soit... D'accord. Okay. Mm. Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, euh... Non, mais Haïti, Haïti c'est pas du tout. Euh, on ne peut pas comparer euh, Haïti et la Martinique. On ne peut pas comparer. Haïti euh, est, est un pays qui est dans une situation très particulière. De, déjà parce qu'il y a eu. Euh, il y a des raisons structurelles et des raisons, des raisons exogènes, je vais dire, et des raisons endogènes. Les raisons exogènes, c'est effectivement le fait que la France a fait payer une dette illégale dont Haïti a payé les intérêts au détriment du développement de son pays. Euh, les États-Unis, entre 1915 et 1925, ont occupé Haïti et sont aussi partis avec la caisse, c'est-à-dire l'or, puisque est le, Haïti est producteur d'or, l'or qui se trouvait dans les, les, la banque haïtienne, et cet or est toujours dans les banques américaines. Donc dès, dès le départ, Haïti s'est trouvé dans une situation économique absolument insoutenable. Par ailleurs, il euh, y a une raison endogène. C'est que pour payer la dette, entre autres, euh, le gouvernement haïtien de l'époque avait décidé de faire payer essentiellement les agriculteurs. Agriculteurs qui, euh, ne pouvant plus euh, payer la dette parce que c'était beaucoup trop élevé, ont abandonné leurs terres et ont fourni les flots de personnes qui ont constitué l'exode rural vers les villes principales d'Haïti. Mais en plus de cela, il y a le fait qu'au moment de la constitution de la République, pour, dé pour délégitimer le processus révolutionnaire de cette première République noire, euh, on a la, la... les colons qui étaient encore là ont joué, et y compris d'ailleurs pendant la période de la mise en esclavage, ont joué les haïtiens les uns contre les autres avec quelque chose qu'on connaît très bien dans nos pays aussi, de la Caraïbe, qui est l'histoire du préjugé de couleur, euh, ou ce qu'on appelle aux États-Unis « color line ». Donc, ils ont divisé la population haïtienne entre ceux qui étaient proches des colons parce que déjà très métissé, ce métissage qu'appelle aussi bien Glissant que notre ami, euh, notre, ami notre ennemi président, euh, et les autres, les bossales, qu'on appelle les bossales, donc les créoles qui étaient plutôt du côté des colons, parce qu'ils administraient ces fameux bossales, les bossales étant ceux qui venaient directement d'Afrique et qui étaient les esclaves, les mises en esclavage. Et cette, euh, ce préjugé de couleur, encore maintenant, il est actif dans la société haïtienne. Et c'est un des enjeux de euh, cette division au sein de la société haïtienne, où on a d'un côté les gens autour du pouvoir, qui, sont, qui se disent blancs, enfin, proches des blancs, et qui sont soutenus par euh, USAID, mais aussi la fondation Bill, euh, Bill Clinton, euh, et tous les programmes, etc., qu'on voit, et euh, les autres, tous les autres, qui sont, des, qui sont dans, dans, en termes décolonial, on, dit, on, on, appelle, on les appelle les non-êtres, ceux qui n'ont pas d'existence, qui ne sont pas reconnus. Et c'est cette euh, problématique face à laquelle Haïti, est, en ce moment, euh, face à laquelle Haïti a à, à résoudre, parce que ce n'est pas seulement une histoire de développement de ceci, de cela, on peut pourra mettre l'argent qu'on veut dans, les programmes, euh, dans des programmes de développement euh, dont les grandes organisations vont tirer beaucoup d'argent. Mais tant que cette situation de ce préjugé de couleur, de couleur n'est pas résolue, on aura une société haïtienne euh, face à face euh, et, et, et dans l'incapacité de pouvoir penser un projet de rupture avec... La colonie, la, le, le colonial power, euh, pour faire émerger une société haïtienne euh, homogène, enfin en tout cas pour qui la, la règle de couleur, mais on le trouve en Martinique, Enfin, on voit bien enfin, en Martinique ou en Guadeloupe, on voit bien quand on vous dit que vos enfants euh, sont des chadins ou autres, on voit bien cette, euh, cette problématique euh, qui existe. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Non, non, je n'ai pas de réponse parce que je pense que l'histoire de... C'est vraiment... C'est un projet. Et un projet, ça se construit. On ne décide pas de devenir indépendant comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour devenir indépendant Vous voyez, c'est vraiment un projet porté par, par des gens, par des gens qui vivent cette situation de. qui vivent la situation de d'oppression, de soumission au quotidien. C'est eux qui peuvent, c'est eux qui peuvent impulser le, le départ d'une rupture. Ce ne sera jamais une rupture qui viendra d'en haut. Jamais. Jamais, jamais. Ce ne sera qu'une rupture qui vient d'en bas. Et c'est d'ailleurs, pense bon, ce qu'avait, ce qu'avait compris euh, Lumumba avant de, avant de se, de, de faire intervenir l'ONU. Ou Thomas Sankara, c'est vraiment quelque chose qui vient du bas. Je crois qu'il y avait une question là. Hein Et euh, ensuite... Vous, vous... Ok. Ah. Ah, un instant, donc Sissoko, okay, de, so... de la marge des solidarités, Sissoko. Bien, s'il euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, excusez-moi de perturber un peu la réunion. Alors c'est juste, euh, vous annoncer que malgré les informations que vous avez eues, nous depuis 20 ans en France, on a l'habitude de déclarer des manifestations, même si ce sont des manifestations à caractère international, à Bamako, à Abidjan, à, à Tunis, à Dakar, on les déclare ici, parce que voilà, donc c'est des précautions. En cas de problème, on peut agir entre soutien, entre organisations politiques, associatives et syndicales. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce, ce contre-sommet. Nous, on a envoyé un mail à la, au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police de Paris, parce que c'est de là-bas qu'on vient, et ensuite à la préfecture de Montpellier. Donc la préfecture de Montpellier nous dit que la manifestation d'aujourd'hui à la place de la comédie est interdite. Mais par contre, vous pouvez y aller à la place de, de l'Europe. Je ne suis jamais venu ici. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut ressembler. Mais en tout cas, nous, on a accepté ça. Donc, maintenant, si arrivé à, à Montpellier-Sud, les dix personnes de nos camarades se font arrêter, huit se font arrêter. Pour nous, c'est l'État, c'est la préfecture, c'est le gouvernement Macron qui est dans l'illégalité parce que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution, on l'a fait. Pour ceux qui nous reprochent de le faire, moi, je pense qu'on fait, même si on est arrêté en rétention, ou voire exploité, c'est mieux qu'on n'a pas respecté la loi française. Donc, on a déclaré ces manifestations, les camarades se font arrêter, six personnes sont libérées, deux en rétention, dont un à Marseille et un à Nîmes. Donc, on va continuer à plaider non seulement au JLD dans les jours à venir pour obtenir leur libération et demander l'annulation de l'obligation à quitter le territoire et euh, les, arrêtés, les IRTF, l'interdiction de retour sur le territoire français. Alors, pour nous, c'est de l'intimidation. Voilà la France-Afrique qu'on a connue depuis plus de 60 ans. Et c'est cette France-Afrique-là que nous, nous ne voulons pas. La France-Afrique à nous, c'est l'amour, ce n'est pas la haine, c'est entre nous, c'est pas la guerre. ok Donc, oh, nous sommes là. Le peu de personnes qui sont là, on va continuer à animer, à participer aux différents ateliers de demain et faire la manifestation de samedi. Par contre, le groupe qui a annoncé qu'il viendra demain matin euh, à 9h, ils ont renoncé à venir. Donc, ils ont eu peur. Ils ont raison parce que sont des, la plupart sont des sans-papiers. Donc, il y a une camarade, un camarade qui, qui viendra demain nous rejoindre, mais lui... Il est en situation régulière, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, la manifestation de demain est annulée. Alors, par hasard, moi, j'ai croisé à la gare. À 9h30, est annulée. Par hasard, moi, j'ai croisé des Maliens qui font partie du Haut Conseil des Maliens. Ils sont venus pour le sommet, hein, pas le contre-sommet. Je leur ai dit de boycotter clairement parce que ce pas des chefs d'État qui viennent, ce sont la jeunesse africaine et la jeunesse française qui se retrouvent demain autour de Macron. Donc, si c'est ça la France-Afrique, je vous demande de boycotter. Si vous ne boycottez pas, vous ne trouverez sur votre chemin, en tout cas en France et au Mali. Merci. Et, et du coup, demain, il n'y a rien alors Sissoko de, de, demain, alors par rapport à Macron, comment, comment ça se passe Nous, on est dans le monde. Mais on a des ateliers à des femmes, c'est un peu plus ou moins là, parce qu'ils ont tous les droits d'accès. Ok. Mais okay. sur les ateliers de demain, sur. Je vais discuter avec eux parce que, bon, euh, certains habitent ici à Montpellier, la place de l'Europe, ça ne colle pas, quoi. Hein euh, bon, donc on va essayer de voir. On va discuter avec Sissoko et tous les autres. Mon point de vue est ce qui est interdit, c'est la place de la comédie et l'esplanade. Donc je pense qu'on peut essayer de s'y avancer, aller voir, et ensuite, au pire, aller, place Jean Jaurès, ces endroits-là qui sont des endroits de visibilité et où il y a beaucoup de passages. Bon, ça on va le gérer, on va voir comment on gère ça. Demain... Bon, on peut aller au, au, au Moco, mais enfin, pour leurs ateliers, on va voir comment on fait. En tout cas, je pense que la place de l'Europe n'est pas une bonne idée et je pense que je les convaincrai assez facilement que la place de l'Europe n'est pas une bonne idée parce qu'à ce heure-là, il n'y a plus personne. Donc, euh... Non, la gare à 9h30 n'est pas maintenue, vu que nous allions à la gare pour le plus massivement possible pour éviter que se renouvelle la rafle d'aujourd'hui, avec les flics qui euh, attendent les gens qui descendent du train et soient embarqués immédiatement. Donc euh, voilà. Donc c'est voilà. Je vous laisse continuer le débat. En bas du polygone. Mais mais on n'y va pas demain. On va voir avec eux. Mais non, on verra demain. On verra tout à l'heure. Tout à l'heure. On va vous le dire à la fin, ils vont, discuter, ils vont discuter dehors. On continue notre conférence et à la fin, on vous fait une annonce pour, pour voir ce qu'ils ont décidé et pour vous dire où seront les ateliers demain. Euh... Oui. Merci, merci beaucoup pour euh, votre euh, intervention, pour votre présence, l'UJFP, euh, pour votre intervention, je souscris à 100 à tout ce que vous avez expliqué. Euh, Est-ce que, alors, je veux pas tracer de ligne, euh, voilà, de fracture, une frontière entre décolonialisme et anticolonialisme, mais j'ai le sentiment que parfois il y a une difficulté à créer des solidarités entre, euh, voilà, les, les, les deux mouvements. Euh, un exemple. Anticolonialisme et décolonialisme. Ah, voilà. Et euh, ce que j'ai pu constater, par exemple, à l'époque quand il y avait eu les problématiques en Côte d'Ivoire avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y avait eu des manifestations qui avaient été organisées en France. J'ai trouvé qu'il y avait une solidarité qui était très faible, et notamment, euh, voilà, j'aurais aimé que aussi Peut-être les afro-descendants voilà, s'emparent euh, de manière plus forte de ce type de sujet qui, voilà, qui, qui concerne complètement la France-Afrique, le néocolonialisme. Et de l'autre côté, j'ai le sentiment que parfois, euh, euh, peut-être nous sur le continent africain, on a du mal à comprendre euh, peut-être ce que vivent les afro-descendants euh, dans la métropole et euh, voilà, les, les, les, toutes les problématiques sociales euh, d'intégration. In, je trouve que c'est un peu difficile de voilà de se faire rejoindre les deux et d'ailleurs aussi par exemple typiquement sur le sur le sur le sujet des migrations je trouve qu'il y a un manque de mobilisation de solidarité vis-à-vis de nos frères africains et voilà est-ce que que vous vous voyez des des voix un petit peu d'optimisme euh, voilà pour réussir à rejoindre les deux bouts. J'ai par exemple vu, moi je trouve ça intéressant quand on voit que, par exemple, Assa Traoré qui se bat contre les violences policières est reçu par le président du Mali. Je trouve que ça dit quelque chose de très fort en termes de, euh, voilà, de, de, de, de, de, de racisme en fait, tout simplement, de dire que ben on est aussi solidaire en tant qu'Africain à ce que vivent les Afro-descendants qui sont encore en France. Euh, quand il euh, y a un groupe d'États africains par exemple qui s'est organisé donc de diplomates. Voilà, qui s'est organisé à l'ONU euh, quand il y a eu euh, l'affaire les, euh, les, euh, de George Floyd, qui s'est organisée à l'ONU pour organiser des réunions, pour qu'il y ait des résolutions qui soient prises, pour que les États, notamment ben, les États-Unis, la, la, la France, pour qu'ils puissent être éventuellement condamnés. Euh, pour euh, les violences policières. Je trouve qu'il y a des, des, des, des voies là qui sont intéressantes dans le fait de voir des États africains se réunir autour de questions ben, de racisme, euh, de, euh, de, de, de, de violences néocoloniales. Euh, voilà. Est-ce que vous, vous voyez aussi des voies d'optimisme sur ce sujet là Et euh, juste deuxième question euh, euh, rapidement. <rire> non, c'est juste une question. <rire> Et... Voilà. Euh, euh, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une impossibilité dans le fait de vouloir décoloniser le pouvoir français, ce que je, ce que je, ce que je souhaite ardemment? Mais euh, voilà, le, le, le pouvoir, la connaissance, les élites françaises, en fait, je trouve que l'idéal de, de puissance française est bâti sur cette vision ben, universaliste, cette vision des droits de l'homme, où. Voilà, c'est ça. Tout, enfin, voilà, tout, tout, tout ça, en fait, il repose beaucoup, en fait, sur euh, même la maîtrise de la manière dont les combats antiracistes sont menées. La, la, la, la France a beaucoup construit en fait son, son autorité, sa puissance, son autorité morale dans les relations internationales sur les droits de l'homme. Voilà, la France, le pays des droits de l'homme. Euh, et pour euh, bon, ce qui est évidemment, je pense fait, rire, fait rigoler tout le monde ici. Mais euh, euh, et, et, et du coup, on va avoir cette espèce de, de, de, de maîtrise de tous les débats sur le racisme. Vous avez parlé du, de la déclaration et du pacte de Durban, donc cette, euh, conférence, euh, cette conférence importante contre le racisme, euh, où la France a carrément, enfin, limite euh, le, non, le... Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, alors qu'elle avait signé pas même pas le pas pacte. Hein. Et ouais, ouais, ouais. Et ce, qui est, ce qui est très grave, en fait, hein, je, je, je, je trouve, pour le pays dit des non, droits de l'homme. C'est ça, exa exactement. Et voilà, donc, ouais. Voilà, mais c'est ça, voilà. Ouais. Voilà, universel, enfin, voilà, celle de l'ONU et celle de. Ouais. Donc, voilà, donc, euh, donc euh, voilà. il bon, y a beaucoup de questions. En gros, euh, voilà, c'est la solidarité entre les luttes anti Oui, je vais peut-être euh, euh, euh, voilà. peut prendre quelque chose euh, que je connais bien, euh, parce que je ne connais pas tout, il faut savoir aussi euh, ne pas pouvoir répondre, mais je vais au moins répondre à quelques-unes à quel, à quelques de vos questions. Entre autres, sur cette histoire de pays africains qui se sont regroupés, ils ont même fait plus que ça, ils ont formé un groupe maintenant, et c'est plus seulement le groupe africain, mais ils se sont aussi associés avec le groupe des Caraïbes. Et d'ailleurs, il y a eu le premier forum Caraïbes-Afrique, le mois dernier, avec des déclarations extrêmement fortes, non pas du tout des présidents africains, sauf du Kenya, sauf celui euh, du Kenya, mais euh, des, pré, des, des chefs de gouvernement euh, des Caraïbes anglophones, où il y avait des déclarations très très fortes, entre autres, en ce qui entre autres en ce qui concernait la question des réparations collectives et politiques. En revanche, sur ce que vous mentionnez à propos de la mort de George Floyd, euh, <rire> là c'est vraiment un coup de com' parce qu'en fait, euh, il avait été demandé, euh, Ce groupe le groupe africain avait demandé au Conseil des droits de l'homme une, euh, une résolution pour obtenir une commission d'enquête aux États-Unis sur les violences policières. Inutile de vous dire que ces chers pays occidentaux sont montés au créneau, les États-Unis les premiers, et ont refusé. Et la. la, la L'argument donné à ce moment-là par Biden, le gouvernement Biden, ça a été de dire que le racisme systémique et les violences policières concernaient l'ensemble des pays du monde. Donc, qu'on n'allait pas faire une commission d'enquête aux États-Unis, mais on allait faire un rapport sur les violences policières dans le monde. D'accord Donc, c'est un échec cuisant et, euh, et, et un échec, mais parfaitement, euh, coloniale qui exprime la colonialité du pouvoir d'un pays impérialiste, les États-Unis et de ses petits caniches, euh, la France, euh, le Canada, etc. et euh, la façon dont on traite donc les corps noirs aussi. Et après, ce qui a été intéressant, c'est que comme quand même Madame Bachelet, n'oubliez pas Madame Bachelet a été ministre et présidente du Chili, elle euh, succédait, enfin, était dans la succession d'un gouvernement épouvantable, un gouvernement euh, autoritaire, militaire, euh, pinochet, euh, qui avait, entre autres, inscrit dans la constitution euh, l'état d'exception militaire, etc. Et donc, cet état d'exception qui était inscrit dans la constitution, qu'il est toujours, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en ce moment ils sont en train de travailler sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Euh, Madame Pinochet, Madame Bachelet, Madame Bachelet, mais qui montre bien ce que je pense d'elle, Madame Bachelet avait toute l'attitude, elle a fait deux mandats en tant que présidente, elle pouvait abroger cet article de la Constitution. Elle ne l'a pas abrogé et au contraire, elle l'a utilisé contre le peuple mapuche qui est un peuple qui se bat pour son territoire, contre les entreprises transnationales et entre autres extractivistes, forestières et de production du saumon. Le saumon que nous mangeons en Europe, et en partie, pas tous, en partie euh, euh, cultivé, en partie ici, envoyé en Suède, renvoyé, etc. etc. Donc, Madame Bachelet avait cette possibilité-là. Elle ne l'a pas faite. Donc, personnellement, je pense que Mme Bachelet a les mains dans le sang parce que les Mapuche, ce n'est pas seulement euh, les, les mettre en prison, mais ça a été la torture, les expulser de leur territoire, les tuer, euh, brûler, dévaster complètement leur culture, leur interdire le droit à leur culture ancestrale, etc. Donc, c'est quand même des, des violations graves. Et bien, Madame Bachelet se trouve dans une position où elle apparaît comme le messie des droits humains et elle va défendre nos droits, parce qu'elle est président, elle est haut-commissaire, eh bien, Mme Bachelet a accepté, alors qu'elle a des moyens, le Conseil des droits de l'homme a des moyens, de sanctionner les pays qui ne répondent pas à leurs obligations internationales. Et on a vu que ce Conseil des droits de l'homme avait exercé ce droit à la sanction en mettant à la porte le Venezuela. D'accord du Conseil des, il a été suspendu du Conseil des droits de l'homme pendant un certain nombre d'années. Donc, Madame euh, et d'autres pays l'ont été aussi. Hein, je ne sais plus lesquels, mais en tout cas, le Venezuela, ça, j'en suis sûr. Donc, Madame Bachelet a la possibilité de dire non à ce que vous faites, parce que non seulement les chefs d'État africains ont, ont, ont voulu qu'il y ait une commission d'enquête, mais ils ont dit euh, que c'était une affaire... Comment ils ont dit ça euh, Ils ont dit que c'était une affaire qui concernait tout le monde et que personne ne pouvait dire qu'il était exempt de ça dans son pays, etc. Donc, elle, elle n'a pas, elle a, elle a botté en touche en disant bon, bon, on va faire, on va accepter, on fait un rapport. Alors on fait un rapport dans chaque pays et se met de faire un rapport sur les violences policières. Quand vous lisez le rapport, ça a été sorti là au mois de septembre, quand vous lisez le rapport, vous rigolez parce que de toute façon, toutes les organisations avec lesquelles on travaille, elles ont déjà documenté les violations des violences policières, et particulièrement euh, des, euh, aux États-Unis. Mais par exemple, il y a des pays où il y a des violences policières tous les jours, les défenseurs des droits humains sont tués tous les jours, et particulièrement les Afro et les indigènes, un pays comme la Colombie, il n'a rien dit, puisque ce rapport, ce le, le rapport qui a été fait par les pays est fait sur la base volontaire. Votre pays accepte. Le Brésil n'a rien dit. Le Brésil, il y a un jeune, toutes les cinq minutes, qui est tué entre 18 et 24 ans, tous les jours. Personne ne dit rien, personne n'en parle. Hein ce n'est pas grave, c'est un afro-brésilien, donc bon, c'est pas grave. Donc, voilà, donc euh, méfions-nous de ce qu'il y a exactement derrière ce qu'on nous montre. Ce n'est pas si beau que cela. Et Madame Bachelet, et, et, et d'ailleurs l'ensemble du Conseil des droits de l'homme, est totalement... Euh, euh, responsable de ça. Donc ça supposerait que si on veut changer le paradigme de la domination, on, est, euh, on réfléchisse un peu à quest ce que c'est que ce Conseil des droits de l'homme, quel droit est-ce qu'il défend Or, c'est bien le droit du blanc qui est défendu. Ne, rê ne rêvons pas, la déclaration universelle des droits de l'homme a été faite par des blancs pour des blancs, d'accord Et homme, et homme, je n'avais pas entendu. Et homme, donc voilà, n'oublions pas ça. C'est ça, donc ça veut dire que ce n'est pas entre nos mains, nous, là, ici, de décider comment on va changer ça. On n'a pas les moyens, en tout cas, on a les moyens de le, de le dénoncer en permanence. Et on ne doit jamais se priver de dire exactement les choses, que ça plaise ou pas. Par exemple, dire que Achille Bambé est un collaborateur intellectuel, organique, élu et choisi, c'est la vérité. Il ne peut pas dire le contraire. Il va certainement dire le contraire, puisqu'il essaye de se... Achille bambe a quand même fait quelque chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. À l'université du Cap, où il est professeur à la fois aux, aux États-Unis et en Afrique du Sud, quand il y a eu le mouvement euh, « Road must fall », les statues de Rhodes, qui est un colonialiste, un colon, colonialiste bien connu, doit tomber. Il y a eu un mouvement d'étudiants assez important, demandant la chute de ces de euh, statuts. Dans un premier temps, Achille a été du côté des étudiants. Et tout d'un coup, il a changé son fusil d'épaule. Il est allé voir le din, ce qu'on appelle le doyen, et il a demandé au doyen de faire cesser euh, ces manifestations et que la, le souci de la c'est pas c'est pas intéressant de se mobiliser donc voilà voilà aussi les faces sombres on a tous des faces sombres mais voilà des faces sombres de gens qui sont quand même identifiés comme des intellectuels incontournables euh, et, et étant très intelligents mais comme d'autres hein avant que Finkelkraut devienne un horrible sioniste et et fou, il était considéré mais il y avait aussi Bruckner, souvenez-vous les nouveaux philosophes. Souvenez-vous. Enfin les jeunes, c'est peut-être pas votre génération. Mais mais mais c'est notre génération, tout d'un coup on a vu arriver les nouveaux philosophes. Mais oui non mais il fait partie des nouveaux. Donc voilà. Donc il faut, il, faut ce, il faut il faut il faut tout le monde les incensait, à part quelques-uns, et on était, quand on les, ne on les incensait pas, on était cloué au pilori. « Tu n'es ne pas avec ton siècle, tu es passéiste, non, concert... non, non, non, non, non, non, non, ah mais es trop radical, etc. » Donc voilà, faisons attention de quest ce qu'on nous montre exactement. Madame Bachelet, à l'heure actuelle, elle n'a d'autres euh, velléités que de, après avoir capoté sur l'histoire de, de la commission d'enquête, elle a dit, bon, on va faire un mécanisme, on va créer un nouveau mécanisme pour, pour lutter contre le racisme systémique. On ne va surtout pas parler de racisme structurel, je vous l'ai déjà dit, ça, bon, bon, mais ce mécanisme, encore une fois, c'est un cotère sur une chambre de bois et c'est de, de la, Je dirais, ça plus joliment, c'est de la sodomisation de diptères. C'est-à-dire que ça ne sert strictement à rien. Ce mécanisme ne sert à rien. Il y a déjà... Si vous calculez le nombre de mécanismes qu'il y a à l'ONU, j'ai fait partie pendant six ans d'un de ces mécanismes, euh, il y a tous les rapporteurs spéciaux, tous les experts, tous euh, les, les rapporteurs sur la Palestine, sur ceci, sur cela, sur ceci. À quoi servent-ils La Palestine s'est enfoncée, a été abandonnée, est abandonnée par la communauté internationale, par l'ensemble même des peuples, qui se soucie aujourd'hui de la Palestine, à part quelques organisations organiques, <rire> telles que l'UGFP ou la FPS, et encore BDS et maintenant BDS, heureusement. Mais voilà, voilà faisons attention à ne pas euh, se laisser, à, prendre, à ne pas se laisser Mettre en face de nous des, des, des, des vessies pour des lanternes. Quoi. Faisons attention parce qu'il y a derrière des choses beaucoup plus graves qui posent la question même de la, de la légitimité euh, des Nations unies. De la légitimité non pas au sens qu'il faudrait détruire les Nations unies, non. Il faut qu'elles soient réformées de manière drastique. Et entre autres par le Conseil de sécurité, qui est une aberration totale au, au vu du monde actuel. En revanche, penser que l'Assemblée générale pourrait avoir un vote, un pays, un, un, une voix, ça c'est autre chose. On peut réfléchir à ça. Mais on ne peut plus dire que le Conseil de sécurité nous représente ou quoi que ce soit. Nos droits sont bafoués. Et le premier droit auquel on a le droit en tant qu'humanité, euh, c'est le droit à la paix. Où est le droit à la paix quand on voit que la guerre est portée partout Donc ne nous laissons pas avoir par ça. Après, comptabilité. Oh. Je, je suis un peu longue. Hein. On va peut-être passer à une autre question Il y a quelqu'un qui a dit oui. <rire> mais bon, il faut expliquer. Euh, non, mais si vous voulez continuer, vous continuez. Non, mais il faut ouais, expliquer, ouais, ouais. c'est quand même important. C'est important de mettre les choses à plat un peu. Voilà, justement... Euh, je, quand on je, peut le faire, parce que je ne peux voilà, pas tout mettre à plat. Voilà, du coup, dans votre discours, j'ai l'impression qu'il manque complètement une analyse de classe. Euh, parce que la question du racisme, euh, dire que c'est les blancs contre les noirs, c'est simpliste. Vous êtes dans une région, ici, l'ex-Languedoc-Roussillon, hein, maintenant on fait partie de l'Occitanie, où 20% des enfants hein, sortaient de l'école sans aucune qualification. 20%, c'est énorme. Hein, hein. On était une académie euh au pire que celle de Créteil, qui est déjà pas mal. Et euh, du coup, 20%, ça veut dire que ces enfants sans qualification, ils étaient eux-mêmes des enfants dont la mère était sans qualification. Et dans ces enfants, dans ces mères, elles étaient essentiellement des femmes qui euh, venaient de pays ex-coloniaux. Mais c'est pas parce qu'elles étaient noires et autres, il y en a certaines qui étaient algériennes et autres, elles n'ont pas été scolarisées. Donc, en fin de compte, on était dans une reproduction sociale. Et quand on parle de violences policières d'une manière générale, en France, qui est-ce qui a été d'abord victime de, de violences policières ben, Les quartiers populaires, les gilets jaunes. Et donc, c'est effectivement, euh, ça a été d'abord eux, les sans-papiers, effectivement aussi. Et euh, en fait, quand on voit en Afrique, qu'est-ce qui se passe en Afrique C'est euh, la, la société libérale qui est sans contrainte. Toutes libérées de toutes ces entraves. Le travail des enfants, c'est normal. On dit qu'on en revient au premier principe du système capitaliste industriel, alors qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir des ouvriers qui ont fini par forger un droit du travail, des garanties pour les salariés, etc. Il n'y en a plus. Hein, on n'a on a plus. Et donc, c'est euh, le rêve d'une société libérale sans entrave. Et du coup, ces questions-là, elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales parce qu'effectivement, c'est la question des droits de l'homme se pose en droit humain en respect de la dignité humaine pour avoir un travail correct, avoir un toit, une nourriture que en fait les besoins fondamentaux soient résolus et euh, euh, donc vous avez participé entendu le, le contre-sommet de samedi qui avait lieu à Grabel. et ben on avait le droit on avait aussi des grands intellectuels bourgeois africains qui disaient nous c est, le le franc CFA c'est super pour nous parce que comme il y a une parité avec le avec l'euro ça nous permet d'envoyer nos enfants Faire des études en France, donc c'est bien, mais je veux dire, eux, ils sont pas, ils, ils sont pas victimes du racisme. Ils ont, ils ont des positions dominantes dans leur pays. Ils ont une vie qui, qui, qui bah, ils profitent de la société libérale. Voilà. Donc euh, c'est pas simplement les noirs contre les blancs, c'est pas vrai. C'est effectivement euh, comment l'exploitation elle se met en place. Comment, effectivement, en France, on a, on a pratiquement... On a pu décentraliser dé toutes les industries qui étaient décentralisées possibles en Asie, en Afrique, et en fait, il reste que ce qu'on ne peut pas délocaliser. On ne peut pas, on, on pas décoliser dé la SNCF, les hôpitaux, etc. Donc, ils sont là. Mais sinon, on aurait tout viré en Afrique et en Asie. Hein, donc, voilà. Ah. Et... Ouais. L'analyse ouais, de, ah bah, de classe, elle est là quand vous parlez du capitalisme, excusez-moi. Dès le départ, j'ai parlé de race et capitalisme. Excusez-moi, mais là, franchement... Il existe des bourgeoisies noires. Non, il existe des petites bourgeoisies noires, oui. Qui ont été, qui ont été créées euh, par le, le capital et par euh, la bourgeoisie blanche. La, le meilleur exemple est la bourgeoisie euh, afro-américaine et comme la bourgeoisie qu'on peut rencontrer dans nos, dans nos pays, en Martinique ou en Guadeloupe, etc. Donc, et quand je parle de racisme, il ne faut quand même pas oublier que le racisme structurel, la, la, la, la, la, la, la mise en place de la hiérarchie de la race, a permis, a, est un des fondements du capitalisme. C'est tout. Il ne faut pas... Alors... Oui, nous, on ne les dissocie pas. C'est indissociable, c'est un, déf... un lien indéfectible, c'est un lien de sens, de tout. De... On ne peut pas, euh, si vous parlez de racisme, vous, de... et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens veulent bien parler de racisme, mais ils ne veulent surtout pas interroger le rôle du capitalisme. Ben, excusez-moi, je, je l'ai dit, je l'ai écrit, je, je l'ai dit plusieurs fois, et je l'ai dit. Je n'ai peut-être pas dit classe, mais c'est évident, enfin, c'est tellement. C'est évident. C'est tellement évident et c'est tellement consubstantiel que, franchement, quand on travaille sur la question du racisme structurel, je peux vous dire que on, on est, et que vous êtes et que vous, et que vous assumez d'avoir une pensée décoloniale, vous ne pouvez pas ne pas interroger le, ce lien indéfectible entre race et capitalisme. Oui, une question. Euh, oui, une question oui, par rapport. Euh par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, euh, de 45, hein, bon, euh, 1945, euh, ce sont, il faut peut-être pas trop y tirer dessus, parce que quand même, au niveau des tribunaux, il y a quand même pas mal d'avocats qui s'en servent comme outil de combat euh, contre un certain nombre de discriminations, tout ça. Donc, il faut peut-être pas trop jeter le, le bébé avec l'eau du bain, à mon avis. C'est le premier point. Le deuxième point, euh, tout à l'heure, on parlait de de la Caraïbe, et de voir euh, Martinique, Guadeloupe d'un côté, et puis d'autres euh, îles devenues indépendantes, alors peut-être dominées par euh, l'Empire britannique en son temps. Et je pense notamment euh, à la Dominique, située entre votre île, la Martinique et, et la Guadeloupe. Bon. Donc, c'est un pays maintenant devenu indépendant. Quelles sont aujourd'hui les, les conditions de vie de cette population Quelle est la situation économique de cette île en rapport avec euh, les îles Martinique à tournées davantage, bien sûr, vers la, la métropole. Et puis ensuite, y a-t-il pour ces îles, alors, je ne sais pas moi, La Barbade, Trinidad, etc., toutes ces îles devenues indépendantes, y a-t-il un courant économique, euh, un, une zone caribéenne de ces pays indépendants euh, qui eux normalement n'ont pas de métropole ou alors sont-ils encore tournés vers, vers la, le Royaume-Uni, je ne sais pas. Euh, je vais répondre sur la déjà la DUDH, après sur la question de, de la Dominique. Euh, la DUDH déjà Éda, elle est là, elle n'est pas contrainte. Pardon. Excusez-moi. La DUDH c'est-à-dire déclaration universelle des droits de l'homme, n'est pas contraignante, ce n'est qu'une déclaration. Donc, on ne se sert pas, quand on est avocat ou juriste, on ne se sert pas de la DUDH. On peut la convoquer, mais on ne se, elle n'est pas du tout opérante. En revanche, ce qui est opérant, ce sont les droits fondamentaux qui sont dans les deux protocoles, dans les deux, oui, protocoles internationaux que sont les droits civils et politiques de 1966, et les droits économiques, sociaux et culturels et environnementaux de 66 aussi. Ceux-là sont contraignants, parce que ce sont des protocoles, il y a des protocoles additionnels, et on se sert de cela. Ça, c'est un point de détail, mais ce que vous dites, monsieur, les droits, mais ils sont violés tous les jours. Regardez notre ami Sissoko. Le droit de circuler est un droit fondamental. On les cueille, on en cueille deux, et on, les, on en cueille huit, on en on, on donne deux OQTF et on donne deux, euh, deux CRA et, deux, et six OQTF. Excusez-moi. Mais quand nous, nous allons en Afrique, dans leur pays, on y va librement, on n'a parfois même pas besoin de visa, où on peut l'acheter à l'aéroport en arrivant. Et on, ou, pff, Donc. Non, acheter un visa, un visa. Un visa, oui. Oui, un visa, oui, c'est normal, ça fait partie. Mais oui, bien sûr, Ah oui, les, les ambassades travaillent pour ça, il y a des papiers, etc., c'est normal, enfin, vous achetez bien votre euh, le, le passeport, qu'on vous donne un passeport gratuit, une carte d'identité gratuite, c'est autre chose, mais aller à l'étranger, vous avez besoin d'un visa, bon ça, moi, ça ne me choque pas du tout, mais en revanche, ce qui est choquant, c'est qu'on arrête, la liberté de circulation n'existe pas, la liberté de circulation existe pour certains, pas pour d'autres, pour qui existe-t-elle Excusez-moi eh bien oui, voilà, vous-même, vous le dites. Le, le, quand on nous dit « nous, euh, nous, on a un Nord global », notre Nord, il, en, il en revêt euh, tous les pays, mais le Sud global, c'est absolument faux. Ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas les mêmes euh, taxations, etc. Donc, on voit bien quand même qu'il y a, dès le départ, une, une, une, une inégalité qui n'est pas dite mais qui est larvée, qui est pernicieuse et qui, et qui mine l'ensemble des relations, que ce soit les relations internationales, les relations de personne à personne. L'altérité, ça détruit l'altérité, ça détruit l'intersubjectivité de l'humanité. Donc, vous, on ne peut pas dire que la, le droit est le même pour tous. Excusez-moi, c'est faux de dire ça. Non, non, mais je ne parle pas à vous, mais en général. Je, je par... Non, non, mais je ne parle pas à vous, je, je réponds à d'autres. Non, non, mais attendez, on ne va pas faire de... On a, on a, on a... C'est faux de dire que le droit est le même pour tous. Ça n'est pas faux. Non, mais je veux pas... Ce n'est pas vous que j'attaque, je vous regarde, mais ce n'est pas vous du tout que j'attaque, monsieur. Le... Mais le... Non, mais c'était sur la DUDH. Donc, la DUDH n'est pas un instrument contraignant, déjà aidant. Et, et j'allais plus loin... Je montrais que cette DUDH, elle est particulièrement orientée. Et quand je dis qu'elle a été écrite par des Blancs pour des Blancs, c'est exact. N'oublions pas, enfin, 45, les pays étaient encore, la, la, la moitié du monde était sous colonisation. Donc, nos, nos frères et nos sœurs africains ou indiens ou asiatiques n'existaient pas dans le champ mondial de l'époque, dans l'ordre mondial de, de l'après-guerre. Ils n'existaient pas. Or, la chose qui était intéressante en 1966, c'est pour ça que j'ai mentionné les deux protocoles, c'est que ces deux protocoles, ils ont été initiés et portés par les pays indépendants, par les pays nouvellement, indép nouvellement indépendants qui avaient acquis leur indépendance à partir des années 60. C'est eux qui se sont battus pour qu'il y ait une égalité de droit avec cette... Euh, ces, ces deux protocoles. Or, à l'heure actuelle, cette égalité de droit, elle n'existe même pas par, parmi les Français. Elle n'existe pas. Il y a des gens euh, qui sont exclus de tout, indépendamment du fait d'être migrant. Les lois, bah, écoutez, excusez-moi, mais les lois, si on regarde, par exemple, tout le monde est égaux, euh, tout le monde naît égal, etc., patin fin. Quand on lit la loi séparatisme, on voit bien que ça tombe. Le premier article de cette, de cette déclaration universelle tombe comme le premier article de notre déclaration. À nous, ça tombe. Euh, la loi contre le terrorisme, mais ça tombe. Euh, on, on désigne des gens, on, désigne une, une on, on cible des gens français qui sont d'une autre religion que celle qui devrait être la, la religion officielle. On cible les gens qui sont de religion musulmane. Donc, on voit bien que cette, euh, tout l'artirail qui a été fait à partir de 1945 tombe et doit être revu. C'est ça, ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ça devrait être revu à l'aune surtout de questions. Qu'est-ce qu'on veut comme humanité Est-ce que quelqu'un, tout à l'heure, c'est Sissoko, qui a parlé d'amour, mais il a raison parce que est-ce qu'on veut des relations d'amour entre nous et entre peuples ou est-ce qu'on veut des relations de haine de conflit C'est ça la vraie question. Et la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est juste ce qu'on appelle du wishful thinking. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est un premier pas. On va, poser le... On va poser... Je Non, justement, c'est pas un socle. Mais justement, ce n'est pas un socle. C'est un socle biaisé. C'est un, un socle biaisé. Ah sur la Dominique. Alors, ah, on prend une dernière intervention. Non, mais il y avait la devoir arrêter parce qu'il est 22h. Si vous voulez, vous pourrez continuer à avoir un coup et discuter en buvant un coup, mais là si vous voulez, on va devoir arrêter. Donc on prend la dernière intervention, merci. Je voudrais saisir au vol la question d'Haïti que vous avez euh, évoquée. Alors, on, il y a eu tout ce battage sur euh, justement l'aide à Haïti euh, voilà, jusqu'à présent. Or, Haïti a été euh, taxée pour avoir accédé à son indépendance. Elle a été taxée et cette aide-là qu'elle a payée financière en, en compensation, elle a payé, si je ne me trompe pas, jusque dans les années 80. Non, 56. 56. Et qu'est-ce qui empêche Aujourd'hui, parce que quand même, ça reste injuste, je trouve, au regard de, voilà, de la déclaration des droits de l'homme et tout. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que cette taxation, justement, que ces fonds qui ont été versés euh, par Haïti, payés par Haïti, soient juste reversés, au fait non, mais non, mais ça... Rien n'empêche, rien n'empêche si ce n'est la volonté politique d'un pays comme la France, ou le vol fait par les États-Unis, d'un pays comme les États-Unis, de rendre l'argent qu'ils ont volé. Et, et c'est d'ailleurs un cas très intéressant à Haïti pour ça, parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire des réparations pour la mise en esclavage, la traite transatlantique, etc. Il y a l'histoire de la restitution de l'argent qui a été volé par la France euh, en termes de dettes. C'est -ce comme si demain, euh, on disait... Euh, je ne sais pas, euh, moi, là... allez. Je vais, faire, euh, je vais mettre un petit peu de, de poudre. C'est comme si on disait que le Pays basque devient indépendant. D'accord On déclare l'indépendance du Pays basque. Et la France, qui se sent léger, dit « Ah bah tiens tu vas me payer pour tout ce qu'on t'a donné avant, les routes qu'on a construites, etc. » Donc c'est un truc, mais en droit international, c'est une aberration. Donc, on, on, on, on, on... <coughs> cet argent est un vol donc Haïti, mais ce n'est pas à nous de le décider, nous on peut juste suggérer, mais c'est au peuple haïtien de décider de mettre en place les moyens pour qu'une procédure juridique de restitution de cet argent volé soit faite, soit introduite. Possible, hein. Mais C'est possible, bien sûr, mais il faut que euh, le peuple haïtien soit prêt. Est ce qui est -ce que intéressant aussi, c'est que donc Haïti, elle a deux choses à faire. Il y aurait déjà la restitution, qui est spécifique envers la France, et ensuite, il y aurait les réparations pour les crimes de génocide, parce que n'oublions pas quand même que quand notre pays, la France, est allée dans ses colonies, elle a commencé par tuer les gens, donc en commettant des crimes de génocide, parce que ça s'est fait de manière systématique, sur une longue échelle, etc. Et des crimes contre l'humanité, pour avoir pour avoir euh, commis ces crimes, et des crimes de vol, puisqu'elle a volé des terres qui jusqu'à présent n'appartiennent pas à la France. Les institutions françaises qui sont bâties en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, sur des sols, sur des terres, qui n'appartiennent pas à l'État français, que l'État français a acheté ou a pris, a préempté à des familles de colons qui sont arrivés à partir du, du XVIIe siècle, et qui ont tué, etc. Il y a une histoire... Enfin bon, je n'ai pas le temps, mais si je pouvais vous raconter l'histoire de la Guadeloupe. Donc voilà. Et donc, il y a l'histoire, oui, d'accord, mais c'est très intéressant. Oh, non, mais as raison. Mais euh, donc voilà, c'est très intéressant parce que Haïti, elle a, elle a deux... deux processus juridiques à mener, celui de la restitution et celui des réparations, avec d'autres. Et ça, on ne peut pas mener... Aucun pays à l'heure actuelle ne pourrait mener une procédure juridique pour réparation Seul. Il faut que ce soit un mouvement qui qu soit décidé, c'est toujours pareil, qui soit décidé par les peuples pour arriver à ce que euh, des réparations soient données, mais introduites sur un plan juridique. Il y a, alors, la CARICOM, les pays de la CARICOM ont fait ça, mais eux, ils demandent des répar Ils ont obtenu des possibilités de réparation, mais qui sont des montants un peu ridicules. C'est la. Peu. Le, la Barbade, Saint-Vincent, les pays anglophones, ouais. Ils ont réussi à avoir, à, à faire, ils ont un plan d'action en 10 points demandant des euh, réparations, mais il ne s'agit pas tellement euh, de réparations pour des États, il s'agit, surtout que c'est de l'argent, euh, c'est... Une dernière, une dernière, dernière intervention, Et après bonsoir et merci pour la, pour la conférence que vous avez tenue moi je, je, je venais pour, bon, c est, c est pour vous soutenir plus qu'autre chose c'est à dire le fait qu'on on a, a décidé de vouloir vivre ensemble on, on, on se réunit ensemble on, on, on trouve les, les bonnes résolutions pour, pour que ça aille mieux bon déjà on parle de des droits de l'homme. L'Afrique a créé, a inventé la première, la, la, la, la toute première. Si on veut vivre ensemble, tous ensemble, normalement, on doit re revisiter tout ça. Si on veut le biais de nous tous ensemble, on doit voir ce qui est écrit là-bas, comparer avec ce qui est écrit maintenant, trouver les trucs ce qui vont ensemble. Et ceux qui sont nuls, on enlève, au gère la poubelle et on continue notre Mais comment on ne veut pas ça déjà à la base, c'est-à-dire nous, nous, on a été ignorés volontairement, pour que nous, on le sache et qu'on accepte et qu'on vive avec, en, en, en essayant de, de changer les choses pour, pour nous. Parce que si on continue notre face, déjà depuis des siècles, on attend, on attend, on attend, on a tout fait avec eux et rien ne se passe. Si on continue à attendre comme ça, rien ne va se passer pour nous. Donc il faut qu'on décide pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous, sans te dire qu'on ne Voilà. personne. Ça paraît bizarre quand on dit ça. C'est comme si on ne quelqu'un, alors qu on ne connaît personne. Nous, on vit, ça fait 500 ans que ça a quoi. Maintenant, là, il faut que nos pays africains on, on puissent profiter de nos, de nos richesses qui sont sur le sol là, pour, pour s'élever. Je, je qu'on nous a empêchés depuis des ça doit arriver. Voilà, et ça va C'est Franz Fanon qui dit l'insurrection est un devoir. L'insurrection est un devoir. L'insurrection est un devoir. C'est François Fanon qui disait ça. Voilà. Le, un petit mot de la fin Non, c'est bon Ok. Ok, il y a les, les, les événements de la Carmagnole sont des événements gratuits. Il y a une boîte à la, à la sortie si vous voulez contribuer un chapeau, si vous voulez bien contribuer pour soutenir les pour soutenir les événements du contre-sommet demain. Donc l'atelier, le, le premier atelier à 10h30 sera à Place Jean Jaurès, j'imagine. Je pense que ça sera à Place Jean Jaurès, donc 10h30, et après c'est 14h, 18h. Et à 20h, il y a euh, Aziz Fall, donc, qui vient nous parler du panafricanisme et de l'affaire Sankara. Ça marche pas. Là. 10h30 Jean Jaurès. Merci beaucoup.